toute cette semaine dans la presse et dans les réseaux sociaux qui nous ont vraiment euh, plus que chagrinés et parfois euh, qui nous ont irrités parce qu'il y avait un déni du travail que nous avait fait et avec euh, bien sûr des phrases mensongères et pourraient euh, peut-être miner notre travail. On a consolidé nos positions, surtout celles qui concernent les soins palliatifs, de montrer qu'ils sont essentiels, de montrer qu'il faut vraiment accélérer leur développement. C'est peut-être une ancienne que je répète, mais parce que j'en suis intimement convaincue. Bien sûr, ces soins palliatifs ne vont pas guérir tout le monde, mais ils vont apporter une chute, comme l'ont montré dans d'autres pays, une chute nette de la demande à, à mourir. Il y a eu quand même beaucoup de difficultés du fait de travailler trop vite et on a l'impression de travailler mal, ce qui est inconfortable pour nous et parfois de prendre des décisions qui sont un peu à l'emporte-pièce. J'aborde cette convention avec mes convictions personnelles qui sont celles de quelqu'un qui a envie de disposer de moi-même, de dire qu'une fois que ma vie ne vaudra pas la peine d'être vécue, pour multiples raisons, non seulement médicales, et si j'ai envie de partir, bien qu'on me laisse le droit de partir sans mettre à mal ma famille, mes amis et le corps médical, dans son ensemble, quel qu'il soit. Donc euh, très ouverte à l'ouverture, aussi bien l'euthanasie que le suicide assisté, que tout dépend des circonstances, mais que cette ouverture soit vraiment très, très bornée. On a beaucoup travaillé à mettre des limites vraiment très euh, sévères sur ce désir de demande de, de fin de vie. Et justement, il faut aussi que cette demande à mourir soit réitérée, qu'elle soit bien prise en compte euh, que ce soit vraiment une volonté, non pas euh, momentanée, mais que ce soit vraiment un désir profond, et un désir profond qui vienne de la personne et non pas de ce qu'elle peut supporter de l'extérieur. Les votes, ça a été vraiment trop précipité. On a voté un peu... Enfin, moi, j'ai voté un peu euh, de façon marginale parce que euh, euh, avoir un document et voter une, une heure après, euh, c'est un peu compliqué. Bah, D'essayer de travailler plus sereinement. Alors je pense qu'il faut beaucoup travailler parce que les textes, il faut qu'ils soient vraiment très clairs, très, euh, que les phrases soient très concises et qu'on ne reste pas dans le flou, qui actuellement demande à être quand même bien euh, polissé. Allez de l'avant.